parler un tout petit peu du LEAT, c'est le laboratoire d'électronique, antenne et télécommunications. Nous sommes situés sur le campus Sophia Tech qui est à Sophia Antipolis, au nord d'Antibes, un peu entre Cannes et Nice. Et on a 80 membres, dont 22 enseignants-chercheurs permanents qui interviennent au Léat. Comme je disais, on est sur le campus Sophia Tech. C'est un campus qui réunit l'INRIA, l'I3S, qui est un laboratoire plutôt en section 27, Ericom et, et Polytech. Et ce n'est pas sur la photo, on a aussi quelques bâtiments de l'UT de Nice sur le camp. Au on a trois équipes principales de recherche l'équipe ISA et l'équipe CMA, qui sont des équipes sur l'activité historique du laboratoire, qui a une grosse activité du laboratoire sur tout ce qui est modélisation et conception d'antennes, pour des applications très proches de l'humain, pour la santé, jusqu'à des communications pour le spatial. Et puis, l'équipage dans laquelle je m'intègre, pas euh, qui est peut-être des activités plus proches de ce que vous faites, où euh, on a plusieurs axes de recherche, quatre principaux, qui sont l'axe e-brain, dans lequel je m'intègre, qui est euh, ben, l'intégration, l'embarcabilité de l'intelligence artificielle. Euh, sur, sur des puces, on, on cherche à aller vers du neuromorphique et avec une démarche bio inspirée, vraiment inspirée du cerveau. Et on a d'autres activités qui s'intéressent euh, plus à tout ce qui est stratégie faible consommation d'énergie, euh, entre autres, pour les réseaux de capteurs et euh, la conception de systèmes on-chip. Il y a aussi une, une autre activité qui est euh, tout ce qui est démarche de, de validation par démarche synchrone. <cười> Et une particularité aussi du LEAD, pour l'activité antenne, on a un laboratoire commun avec Orange Lab euh, qui s'appelle Le Crémont. Et euh, au-delà des, des activités de recherche communes avec euh, Orange, du coup, permettent aussi d'avoir accès pour les équipes ISA et SMA du matériel de pointe pour leurs expérimentations. OK, pour passer à la partie euh, scientifique du séminaire, alors, pourquoi le neuromorphique Je vais vous parler de la bioinspiration et puis du projet ANR SOMA que je vous présente aujourd'hui. Le cerveau, pour nous, c'est très intéressant parce que c'est un organe qui est capable de s'auto-organiser et de créer de la fonctionnalité à différents niveaux. Donc à partir d'environ de 86 milliards de neurones, on pourrait comparer à des unités de calcul élémentaires euh, donc, on, on voit, je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, oui, bouger je pense que oui. Euh, donc, vraiment, à un niveau macro, on voit ici, par exemple, dans l'air visuel, des neurones qui se groupent et qui vont permettre de, de sélectionner, donc de s'activer, quand dans, dans, dans la scène visuelle, on a des contours de, de, avec différents angles. Et à un niveau un peu plus macro, on voit l'émergence des aires corticales qui vont être des aires spécialisées dans le traitement de certaines informations par exemple visuel, donc sensoriel, auditif, et puis aller vers des, des, des fonctions cognitives de plus haut niveau jusqu'à supporter globalement des concepts plus abstraits comme la conscience. Donc, on s'intéresse à comment cette plasticité qui permet l'auto-organisation, la plasticité cérébrale, fonctionne, notamment par tout ce qui est théorie de donc On, on, on ne conçoit pas que le cerveau seul puisse apprendre des choses. Forcément, il a besoin... Euh, ben, D'interagir avec un environnement par des boucles sensorimotrices, par la vision, l'audition, donc en, fait, en étant incarné dans un corps qui interagit avec son environnement. Donc, on va s'intéresser à, à, à tous ces mécanismes d'organisation, d'émergence de la fonctionnalité euh, pour en fait, répondre à, euh, eh bien, aux besoins de, de stratégie pour exploiter des capacités de calcul en parallélisme toujours croissant sur, euh, sur les puces et aussi parce que ça apporte des propriétés très intéressantes, comme des propriétés de résilience. Euh, bah, par exemple, on, on a ici deux illustrations, un hein, traumatisme euh, soudain dans la vie d'un individu, où le cerveau va être capable de se réorganiser, de recréer de, de la fonctionnalité pour permettre à cette personne de continuer à avoir une vie à peu près normale, ou une maladie infantile qui est finalement le cerveau qui, qui a une structure complètement anormale euh, comparée au reste des êtres humains, malgré tout, est capable de s'organiser, de créer de la fonction pour permettre à cette personne aussi, c'est une personne qui s'est mariée, a un travail, donc a une vie qu'on peut considérer comme normale. Donc, de la résilience. Si on s'intéresse à l'intelligence artificielle plus classique, au machine learning, par exemple, on se compare beaucoup au CNN dans ce projet, donc, on a un apprentissage qu'on peut dire limité. On va prendre un dataset et spécialiser un CNN dans l'inférence pour une catégorie de données. Et euh, en tout cas, aujourd'hui, encore pour l'apprentissage, l'apprentissage, c'est des, des modèles qui vont nécessiter une forte consommation d'énergie. On va utiliser des GPU, dont l'ordre de consommation d'énergie de l'ordre de plusieurs centaines de watts. Le cerveau, lui, eh bien, il, il se base sur des concepts d'auto-organisation, c'est de l'apprentissage non supervisé par la plasticité, et malgré euh, ben, les 86 milliards de, de neurones, pour ne parler que des neurones, on mesure une faible consommation d'énergie, plutôt de l'ordre de la vingtaine de watts. Donc, on, on se dit qu'il y a des choses à apprendre pour être intéressantes. Bon, C'est dans, ce dans ce contexte que se place le projet ANR SOMA, de plasticité cérébrale, de recherche modèle de modèles de réseaux neurones capables d'auto-organisation pour la création d'architectures de, de, neuromorphiques. Euh, donc, il réunit des acteurs comme le LEAT, l'INRIA, le LORIA, et puis un acteur international, l'HSSO, qui est à Genève. Le but du projet est... Euh, de créer un calculateur doté de propriétés d'auto-organisation inspirées du fonctionnement du cerveau pour mieux exploiter les ressources, notamment du parallélisme matériel, qui est de plus en plus important, mais difficile à exploiter de manière optimale. Donc, je vais vous parler maintenant de la méthode de notre approche, de l'apprentissage non supervisé. Donc, on se base sur les modèles de type carte de Cohen. -N. Bon, pour vous donner une intuition, j'ai cette petite vidéo ici où on a les neurones en bleu et euh, on a une structure de grille en fait, qui connecte les neurones, qui est représentée ici par euh, les traits. Donc, deux neurones reliés par un trait sont voisins dans la grille. Et on va stimuler sur un, un ensemble de données à deux dimensions ce, ce réseau. Et on voit l'apprentissage. Là, ce qu'on a vu, c'est le réseau se déplier, donc créer de l'ordre et venir représenter les données qui sont représentées par les, les petits points verts ici. Un peu, plus, un peu plus en détail, Donc, on a notre grille neuronale, on l'appelle la carte neuronale, en de cohenne, où tous les neurones sont connectés par des synapses afférents à toutes les valeurs d'un vecteur d'entrée, d'une donnée d'entrée, et ces synapses sont pondérées. Et c'est sur ces poids qu'on va réaliser de l'apprentissage. Donc, C'est les poids qui, qui donnaient la position tout à l'heure dans l'espace à deux dimensions. Alors, normalement, j'ai une vidéo ici, là. Euh, alors, l'algorithme, c'est en fait pour chaque entrée, donc pour chaque vecteur V, on va pour chaque neurone calculer sa distance, donc la distance entre les poids du vecteur et le vecteur d'entrée. Et euh, bon, l'activité, on s'en sert plus tard, mais on peut calculer une activité ici avec une forme de gaussienne qui, euh, lorsque la distance est minimale, l'activité est plus haute et quand la distance grandit, on a une activité plus faible. Et là, on va chercher un gagnant dans la carte. Par exemple, ce neurone serait le gagnant, c'est celui qui finalement a le, le vecteur poids le plus proche du vecteur d'entrée, donc celui qui représente, qui est le meilleur filtre pour la donnée. Donc là, par exemple, on a des poids initialisés de manière aléatoire. Ah, J'ai oublié l'apprentissage, pardon. Donc, on va réaliser un apprentissage sur les poids avec cette fonction. L'apprentissage est modulé par un taux d'apprentissage et une fonction de voisinage et puis l'erreur courante entre les poids du neurone avec l'entrée. Ça, c'est fait pour tous les neurones. La fonction de voisinage pour l'algorithme de cohen est dépendante du temps, ainsi que le taux d'apprentissage, et dépend en fait de la distance entre le, chaque neurone et le neurone gagnant dans la carte. Donc, là, on va voir un apprentissage sur MNIST. Donc Au début, c'est très dynamique pour cohen parce parce qu'on a une dépendance du temps, on a un fort taux d'apprentissage au début, et puis en décroît en fonction du temps. Et on voit petit à petit apparaître des clusters, des différentes classes de données. Donc, on connaît assez bien, je pense, MNIST, les 6, les 0, les 3, etc. Donc, on a des variantes de ce modèle. Ici, le DSOM, par exemple, nous intéresse beaucoup parce qu'on n'a plus de dépendance au temps dans, dans la fonction de voisinage, mais seulement de l'erreur courante du BMU. Donc, si la donnée est déjà bien représentée, il n'est pas nécessaire d'apprendre le réseau, et puis sinon, on a plus de dynamique. Je vais, vais peut-être accélérer un peu, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, pour mesurer les caractéristiques et pouvoir se comparer un peu à l'état de l'art, euh, c'est un, un modèle qui est non supervisé. Donc, sur chaque euh, filtre appris, on n'a pas de label associé. Donc, isk hein, qui a réalisé sa thèse sur le projet SOMA, a proposé un algorithme de labellisation qui va permettre après apprentissage non supervisé, d'utiliser un ensemble vraiment euh, très petit des, des données labellisées de, du dataset, Donc, on remise par exemple 1% des données suffit pour venir associer des labels aux neurones. Et là, on va être capable de mesurer une accuracy. Donc, on a une implémentation euh, en TensorFlow, je, je vais passer un peu plus rapidement, euh, qui nous a permis de chercher des hyperparamètres et qui place notre modèle autour de 87% d'accuracy. Sur un état de l'art qu'on a dressé sur des modèles euh, non supervisés euh, qui nous intéressent pour l'implémentation matérielle, donc principalement des modèles à spike, sachant que le, le but est d'aller, euh, je dirais plus tard, vers des modèles à spike aussi euh, dans, dans ce projet. Euh, on arrive à 87%, ce qui nous place un petit peu au-dessus de, de cet état de l'art. Juste pour te dire, oui. tu, peux, tu, peux, tu peux déborder un peu jusqu'à 30-35 minutes, donc prends ton temps. D'accord, ok. Bon, alors je vais, je, vais, je, vais, je vais être un peu plus tranquille. Alors, okay. alors on s'intéresse ensuite à la fusion multimodale. Alors, pourquoi Parce qu'effectivement, quand on se compare ici à, à des algorithmes plus classiques des machine learning, 87%, c'est assez peu. Hein, avec les, les méthodes classiques sur MNIS, surtout, on arrive plus proche de presque à 100%. Donc, euh, c est, c est pas, ça peut ne pas être satisfaisant pour certaines applications. Euh, nous, on se place dans un contexte vraiment anti-edge, donc sur par exemple des capteurs, des, des véhicules, des robots, qui sont en général plongés dans un environnement assez riche au niveau sensoriel. Donc, on va avoir plusieurs capteurs, accès à plusieurs modalités. Et on va essayer de se servir de ça pour avoir une meilleure accuracy. Alors, pourquoi ben, On s'inspire là encore une fois du, du cerveau. Hein, on, on sait aujourd'hui que les différentes modalités sensorielles s'influencent les unes les autres. Et je vais vous le montrer ici avec ces deux vidéos. Donc, on a une première vidéo qui illustre l'effet McGurk. On va voir vraiment comment le, la vision influence l'audition dans la compréhension. Je vais vous laisser écouter ça. Et on en parle juste un petit peu après. ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Après. Donc là, normalement, vous avez dû entendre trois sons différents. Est-ce que, est que quelqu'un a vraiment entendu le même son à chaque fois ou... Non, je pense que l'effet, en principe, marche assez bien. Et si on regarde dans la suite de la vidéo ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est le même son qui, est, euh, qui a été enregistré, mais sur lequel on a euh, associé trois euh, prises de vue différentes avec des prononciations de sons différents. Et là, en fonction du visage que vous allez regarder, il est possible que l'effet marche encore et que vous entendiez des sons différents. Pourtant, c'est bien un seul son qui est joué. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. ba, ba. Je peux mettre sur pause. Effectivement, en général, on entend «ba « bas sur cette vidéo, « da » sur celle-ci et « va » ici. Donc, C'est bien la vision qui vient troubler le son un autre effet quelque le cocktail party effect où là on a plusieurs personnes qui parlent donc euh, en général quand on est en soirée et, euh, en fait on entend mieux la personne qu'on regarde et on a plus de facilité à isoler sa voix quand, quand on la regarde que quand on la regarde pas c'est bien visible ici en fonction de, du côté que vous avez alors right, so, you know. so uh, like no parler Memory, was like ski, the thing. Thing. Je pense que là, voilà, en fonction de, de, de, de, du côté que vous regardez en vidéo, normalement, vous avez uh, plus de facilité à sélectionner un des discours plutôt que l'autre. Donc, c'est euh, en fait l'association entre ces modalités qui va nous permettre euh, d'avoir une meilleure acuité et de profiter de, de, de l'accès à des capteurs euh, différents euh, en embarqué. Alors c'est là qu'on propose le, le modèle RISOM. où on va avoir ici, pour, pour l'illustrer, un MNIST vidéo auquel on va associer un MNIST audio, donc c'est les, les, les chiffres qui sont prononcés par plusieurs personnes, et on va apprendre des cartes monomodales sur chacune des modalités. L'algorithme ici, on fait d'abord l'apprentissage une des, de, des modalités comme je l'ai décrit précédemment, c'est la de Poelen, ou une variante. Ensuite, on va faire un entraînement multimodal, une association multimodale. Euh, bon, je vais, vais peut-être avancer un petit peu là-dessus, je ne pensais pas avoir d'animation. Euh, ok, Donc, je vais aller là-dessus. En fait, pour chaque euh, modalité, on va avoir un neurone gagnant. Et pour chaque coupe de neurones gagnants, s'il n'existe pas de connexion latérale, on va en créer une, on a du splitting. Et si elle existe, donc dans l'historique, on avait déjà appris cette connexion, on va venir la renforcer avec une loi de M. On peut avoir une loi d'OIA aussi qui va permettre de faire diminuer des poids dans la suite de l'apprentissage si éventuellement cette connexion n'est plus sollicitée. Donc, on va pouvoir associer comme ça les deux modalités. Ensuite, on a okay. Donc, la partie sprouting. Donc, on va faire une époque d'apprentissage comme ça pour faire l'association. Et puis, comme on est avec une volonté d'aller dans l'embarqué, si on a beaucoup de connexions, beaucoup de communications, ce n'est pas très intéressant. Donc, on va pruner ces connexions-là pour enlever les plus faibles. Et on a mesuré qu'en prunant jusqu'à 90 des connexions latérales, on a une accuracy qui diminue quasiment pas. Après, par contre, ça commence à chuter assez drastiquement. Okay. Ensuite, on va faire de la labellisation sur une des modalités. Donc là, c'est ce que, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus vite, en, ça te restreint par le temps, mais en fait, ce qu'on va dresser, c'est une forme d'histogramme pour chaque neurone, de représentation pour chacune des classes, et puis sélectionner du coup, la classe la plus représentée par chacun des neurones. Et on est capable, si besoin, dans une application, de venir transférer ces labels, d'une carte à l'autre, les labels appris ici, peuvent être associés à l'autre modalité grâce aux connexions latérales, si besoin. On ne l'utilise pas pour mesurer la QSI ici. C'est ce qu'on appelle la divergence. Enfin, quand on va passer en mode inférence, donc tout cet apprentissage est terminé et qu'on va rentrer plus en mode application, eh bien, on va utiliser cette association pour venir sélectionner... Euh, le meilleur BME. Alors, Ce qu'on fait, c'est que pour chaque neurone, on va calculer une activité. Comme je disais tout à l'heure, dépend de la distance entre ces poids afférents, donc ici, et la donnée, donc pour chacune des, des cartes monomodales. Et dans cette activité, on va ajouter... Hein, donc, on a une, une élection des BMU. Et pour chacune de ces activités, on va ajouter une activité latérale qui va, prévenir, qui va provenir donc de qualité du neurone de la, de la carte euh, de l'autre modalité, pondérée par le poids appris dans l'association euh, latérale. Alors, si on, on, on a utilisé plusieurs méthodes, je ne vais peut-être pas trop m'attarder quand même, sinon même une demi-heure, je vais largement dépasser. Mais ce que ça permet de faire, c'est que, par exemple, ici, si j'avais un BMU qui a été élu... Euh, Ici par la carte vidéo, parce qu'il s'est trompé, il a sélectionné quelque chose qui s'avère être en fait un 3. Euh, la carte audio n'aura pas cette confusion, elle va injecter de l'activité de manière latérale pour qu'au final, ça soit un autre BMU qui soit élu et qui représente la bonne classe, donc la classe qui avait été reconnue comme un 5 par la carte audio. Donc, on va voir ça dans les matrices de confusion. Donc finalement, on a un BMU multimodal qui va être élu et qui va permettre d'avoir une meilleure accuracy. Donc, on voit très bien, par exemple, entre les 4 et les 9, on a des filtres qui sont relativement proches. Et quand on regarde la matrice de confusion ici, souvent les 4, qui devraient être reconnus comme des 4, peuvent être reconnus comme des 9. C'est là où on a le plus gros taux d'erreur dans, dans, dans la, la classification avec le sol. Donc pareil, un hein, des quatre sont souvent pris pour des nœuds. Et Quand on va faire l'association multimodale, on va profiter du fait que sur le sound list, on a plus d'écart entre 9 et 4, comme on en a dans le visuel. Effectivement, ici, dans la matrice de confusion, on n'a pas euh, cette confusion entre les quatre et les 9 pour avoir du coup du gain en un QSI. On passe de 87% pour le MNIST vidéo avec un somme monomodal, avec un gain à, on a un gain de 8% pour passer à 95%. Et puis sur le, le MNIST audio, on a un taux de reconnaissance de classification de 75%. Avec le SI. Donc là, on a un gain de 19% pour aller en multimodal à 95%. Donc on voit qu'avec ce modèle-là, on est capable d'avoir malgré tout un nombre de paramètres, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on peut faire avec des CNN, et en profitant de la multimodalité, aller petit à petit titiller l'état de l'art des algorithmes de machine learning plus classiques. Donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait avoir des substrats matériels, des cartes qui vont nous permettre d'expérimenter plus de modalités et des structures plus inspirées du cerveau, qui sont rarement à deux dimensions, mais passées à trois dimensions dans, dans les connexions euh, multimodales. Donc pour ça, on a, ça c'est notre partenaire suisse qui travaille essentiellement là-dessus, conçu une carte, c'est la carte Scalp, si vous voyez la vidéo, on en a, a quelques-unes ici. Elles ont une propriété. Bon, Commencez, chaque carte embarque des puissances de calcul. On a un zinc dessus, donc on a des cœurs armes et puis on a de la logique reconfigurable, de la mémoire. On, on a, voilà. Et puis on a surtout les capacités de les connecter en trois dimensions. On a des connecteurs latéraux et on peut aussi les empiler avec des connecteurs ici sur le slide euh, en top down du coup on peut vraiment former des, des connexions sous euh, forme de cubes par exemple euh, de ces cartes scalaires on va pouvoir placer une modalité ici une modalité ici et puis euh, enfin, on veut si on reste sur on ne, ne parlait que de cette application multimodale euh, avoir vraiment des connexions qui sont euh, bah, celles qu'on veut avoir euh, dans notre modèle sachant qu'on a la liberté d'adresser dans, dans, dans nos paquets, dans les communications de nos paquets, des cartes qui sont bien plus loin que, que celles euh, que les cartes résidentes. Et lorsqu'on veut implémenter les cartes de KONN en matériel, on a besoin potentiellement soit d'un contrôleur centralisé, donc ça, c'est ce qui va chercher euh, le BMU dans la carte et puis... Euh, partager à tous les neurones sa position, donc sa distance avec chacun des neurones pour contrôler l'apprentissage. Donc ça, ça, on va vers du calcul assez classique de Van Neumann et puis on va avoir des boulots d'étranglement de données dans la communication. Donc ça va être difficile, difficile de passer à l'échelle. Là, la stratégie, c'est de dire, ben non, on va se restreindre à nos quatre plus, plus proches voisins pour communiquer. Et en fait, en constatant que quand un signal se propage dans une grille de proche en proche, la distance est équivalente au temps de propagation. En fait, on va pouvoir proposer un formalisme cellulaire pour distribuer l'algorithme centralisé en algorithme décentralisé et résoudre ce problème et pouvoir passer à l'échelle. Le formalisme, c'est celui-ci. Pour chaque cellule, on va réaliser un calcul. Donc, là, je ne parle que du formalisme pour l'instant. On va prendre une donnée, éventuellement réaliser une certaine fonction dessus, et ensuite, on va intégrer les données voisines, et de même, le neurone envoie cette donnée à ses quatre voisins, réaliser une fonction sur les données voisines, l'intégrer avec la donnée qui est mémorisée, donc réaliser aussi une fonction sur tout ça, et puis ensuite, on va itérer ceci jusqu'à ce que l'information puisse se propager à l'ensemble de la carte. Donc, si on l'illustre ici pour un seul neurone, donc juste pour son information à lui, mais encore une fois, tous les neurones font ce calcul en parallèle. Donc, pour la propagation, il a réalisé un certain calcul sur une donnée en entrée. Il la propage à ses quatre voisins. Cette donnée, elle est passée par une certaine fonction. Ça se propage encore, mais on a de la, récur de la récurrence. Donc, la donnée revient. Elle est là aussi retraitée, processée. Et ainsi de suite avec le nombre nécessaire d'itérations pour qu'une donnée puisse passer à l'ensemble de la carte. Donc pour n on a besoin de plusieurs informations. La distance du BMU à l'entrée et la distance de chacun des neurones au BMU. Donc en utilisant ce formalisme, ici on représente par chacune des couleurs la distance de chacun des neurones à l'entrée et puis par le chiffre dans les les cellules, la distance au BMU. Donc ici, on a une distance de 0 parce que pour l'instant, chacun considère qu'il est le BMU et du coup, qu'il a une distance de 0 avec lui-même. Quand je fais une, une itération de propagation, par exemple ici, celui-ci a une distance inférieure à celui-ci, donc celui-ci remplace la distance de BMU enregistrée et donc sa distance passe à 1. Un, un... Et petit à petit, ça se propage et au bout d'un moment, tous les neurones ont connaissance de la distance du BMU à l'entrée et de sa propre distance dans la, dans la carte au BMU. OK, donc là-dessus, on est capable de, de, de calculer des algorithmes de type somme et de les implémenter en, en matériel, en cellulaire. En tout cas, on a une capacité de passage à l'échelle. Alors ça, c'est du travail qui est en cours. On, on, on est en train d'exploiter de, de, un travail qui avait été fait à ETIS pour une définition de calcul cellulaire de cet ordre-là. Donc on a des, des cellules de calcul élémentaires qui vont être spécialisées dans, juste dans les, épo, les opérations nécessaires à la grille itérative et au calcul neuronal, avec une topologie en grille. Et pour l'instant, on... on du travail encore une fois qui est en cours, de, de passer la, la grille itérative sur ces cellules de calcul. On a estimé qu'au niveau complexité, euh, en temps de calcul, on va avoir euh, ben, un gain qui est exponentiel, on passe en linéaire à la racine de n sur le nombre de neurones. Et en, en besoin de communication, ben, là aussi forcément, du tous vers tous, on passe à, à juste les quatre voisins. Donc, on a aussi un gain en termes de complexité qui est très, très, très important. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, c'est développer ça sur les cartes développer un démonstrateur où on va avoir pour l'instant deux cartes qui vont pouvoir supporter le RISOM. On va donc implémenter le degré itératif. Ici, une tâche vidéo ici, une tâche audio. Donc, d'abord, on va estimer les besoins en calcul. Chacune des modalités, euh, faire l'apprentissage des cartes de Cohen et ensuite faire l'association multimodale via les connexions à vitesse disponibles sur les cartes. On okay. passe un petit peu là-dessus. Une fois qu'on a fait cette association, on aura déployé le RISOM sur deux cartes SCAL. pour faire une fois... Voilà, donc c'est là où on en est aujourd'hui. Maintenant, le travail en cours et les perspectives. On a une première implémentation décentralisée en Python et RPC du RISOM. On est en train de déployer en software, pour l'instant, sur les cœurs ARM, euh, des cartes SCALP pour euh, faire l'utilisation des connexions série à vitesse euh, latérales. C'est quelque chose qui n'a pas été fait. Les cartes viennent d'être conçues, donc est tout, tout est euh, en train d'être euh, déployé et testé. Et puis, on est aussi en train de voir comment implémenter, donc comme je le disais, la grille itérative sur les FPGA pour exploiter vraiment les FPGA, donc aller vraiment vers une exploitation des cartes SCALP à tous les niveaux. Ensuite, on a une thèse qui, est, qui a commencé cette année, qui étudie comment faire évoluer le, le RISOM. Aujourd'hui, il est en deux temps, on apprend les... les, les chacune des modalités indépendamment, puis on les associe. Là, un des buts, c'est de voir, ben, OK, on a, un mode, on a un modèle, on va connecter une nouvelle carte SCALP avec une nouvelle modalité et on va essayer de faire l'apprentissage online de l'afférent et du latéral pour avoir vraiment une utilisation dynamique en fonction des besoins et de l'environnement, de l'évolution de l'environnement. Donc, comment faire aussi pour passer par la suite à un modèle à Spike, en espérant avoir des gains en consommation d'énergie quand on est en envers. Et ensuite, sur mon implication un petit peu plus oléate, donc c'est des mots-clés qui vont paraître familiers à Bertrand. Je m'intéresse depuis longtemps aux dynamiques neuralphides et c'est un, un, un, un domaine de recherche que, que, que j'explore je, à nouveau et notamment comment coupler les neuromiques. Dynamiques graphiques, qui sont des modèles en fait, qui s'intéressent plus à la dynamique sur les réseaux de neurones. Donc, sur la carte, on va avoir des dynamiques qui vont s'installer, ils vont devenir récurrents. Et comment euh, intégrer ça avec les sommes pour avoir une meilleure accuracy euh, sur chaque modalité pour l'instant. Et là aussi, j'avais proposé dans, dans mon doctorat une grille itérative euh, pour les DNF qui sont aussi euh, en connexion tous vers tous. Donc, euh, déployer ça avec les sommes sur les FPGA. Là, c'est du travail, encore une fois, qui... qui en... euh, J'ai mis une liste des publications qui ont été faites dans le projet SOMAC au Donc, On a notamment un journal, de, un papier de journal et puis euh, deux brevets qui ont été déposés. Et euh, ben, ça clôt ma, ma présentation. Donc, je, je tiens à remercier en particulier l'ISKSF qui, euh, qui a fait sa thèse sur ce sujet euh, ben, pour son travail et puis euh, pour quelques-uns des slides sur le RISOM et... Euh, qui a bien voulu me donner, qui dépend de sa soutenance de thèse. Bien sûr, l'équipe du projet Soma pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Et puis, vous, l'équipe Ciel, pour votre invitation et votre attention tout au long de ce séminaire.